Bonjour à tous. Donc, euh, bah, merci d'être là euh, malgré la chaleur. Euh, donc moi, je suis là pour vous parler de Rocket. Donc, euh, le but là, c'est de rapidement faire quelques slides pour vous présenter les concepts, l'écosystème, etc. Et puis après derrière, vraiment euh, l'utiliser en live. Donc moi, c'est Eric Briand. Donc, euh, je suis euh, développeur touche à tout donc, euh, je travaille actuellement à Zenika Nantes. Donc, euh, deux mots sur Zenika. Zenika, on est une petite SS2i. Donc et sur toute la France, on est un peu moins de 300. Et on est consultant et aussi formateur. Et donc, je m'intéresse aussi à tout ce qui est cloud. Et donc, forcément, je me suis intéressé à Docker et ses concurrents. Et donc, je suis organisateur de Docker Meetup à Nantes. Et donc, je me suis intéressé à son concurrent, donc Rocket. Donc, je vais commencer donc, rapidement par vous présenter donc, le, le projet en lui-même, sa genèse, ses concepts, euh, son écosystème. Et donc, je vais revenir après précisément sur les différents principes et après, derrière, on va faire ça en live. Et à la fin, je partagerai mon avis sur la techno et euh, sur son avenir. Donc, juste rapidement, dans la salle, qui connaît, enfin utilise déjà Docker Ok. Donc, juste rapidement, donc, je vais revenir sur le principe d'un conteneur. Donc, un conteneur, c'est un, un environnement d'exécution isolé. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'une application qui tourne dans un conteneur ne va pas avoir le système de fichiers d'un autre, il ne va pas avoir les utilisateurs, il ne va pas avoir les process. Ça permet voilà, d'isoler correctement les, les applications, donc ça existait déjà avec les VM. Mais la différence avec une VM, c'est que ça a une empreinte mémoire très faible. Un conteneur, il y a pas de, il y aura, on ne va pas embarquer un OS, on va embarquer seulement les dépendances de notre application. C'est un concept qui n'est pas nouveau, qui existe depuis assez longtemps, hein. typiquement sur Solaris, euh, il y avait déjà, sur BSD, etc. Et euh, dans le kernel Linux, il y avait, euh, tous ces concepts-là existent depuis euh, quasiment 10 ans. Donc c'est juste pour vous dire que ce n'est pas quelque chose que Docker a créé ou que Rocket a créé. Mais voilà, c'est euh, quelque chose qui est déjà présent, et donc là, le plus connu, forcément, c'est Docker. Et donc là, moi, je vais vous parler de Rokit. Donc Rokit, c'est pas un, un, donc, un runtime, un, un conteneur runtime, ça va être un cli, donc un, vraiment une ligne de commande qui va vous permettre d'instancier des applications dans des conteneurs. Donc c'est sur Linux, et seulement sur Linux actuellement, Donc contrairement à Docker qui peut tourner maintenant sur plusieurs OS, Rockit, c'est vraiment que sur du Linux. Moi, des mots moi, typiquement, je vais la faire dans une VM, hein, même, même si je suis sur Mac. Donc, ça sera une VM Linux. Ça a été créé en donc en décembre 2014. Donc, ça a été créé à, à la suite de divergences avec donc Docker Inc. Donc, à la base, encore était très enfin un très fort euh, contributeur à Docker. Et bon, euh, bah environ de la, au moment que Docker est passé en 1.0, euh, il y a eu des divergences sur euh, voilà la direction du projet, etc. Et donc, ils ont créé euh, ils ont créé euh, Rockit. Et donc cette année, ça s'est rentré donc dans la CNCF, donc c'est la cloud, euh, cloud Native Computing Foundation, qui est une sorte de fondation qui promeut tout ce qui est euh, technologie pour le cloud. Donc typiquement, c'est rentré dedans. Bah, côté Docker, par exemple, typiquement, il y a Containerd aussi qui est la CNCF et Kubernetes aussi. C'est écrit en Go, c'est open source, donc le repos GitHub est là. Et euh, en termes de release, donc il y a eu un peu plus de 60 releases. Ils essayaient de maintenir un release, une, release de, une release toutes les deux semaines. Là, depuis février, il euh, n'y bah, en a pas eu tant que ça, il y en a eu deux, dont une il y a trois jours, donc euh, une release juste de bug fixe, etc. Mais voilà, c'est pas et en ce moment, il y a moins de releases. Juste pour vous resituer, donc CoreOS, c'est une toute petite boîte hein, qui a moins de 100 employés à San Francisco, et qui est très orientée, voilà, tout ce qui est conteneur. Donc leur, euh, leur produit phare, c'est CoreOS, donc Conteneur Linux, qui va vous permettre d'avoir euh, voilà, un OS minimaliste pour vous de après des conteneurs, Docker ou Rockit. Derrière, il y a plein de produits. Hein. Le plus connu, c'est etcd, qui est une base de données distribuée. Donc Kubernetes, par exemple, s'en sert pour euh, distribuer sa conf sur les différents nœuds. Et leur offre commerciale, par exemple, Technonic pour euh, offre de support de Kubernetes. Et donc, ils avaient un orchestrateur aussi avant qui s'appelait Flit et qui a été raté cette année. En termes de communauté. Euh, Rockit a, a dépassé les 7000 stars sur GitHub. Donc, euh, si on compare avec euh, Docker, bah, Docker c'est 000 stars. Donc, on n'est pas sur les mêmes taux de popularité. Il y a eu à peu près il y a 200 contributeurs, dont euh, certains, voilà, grand nom, Intel, Huawei, il y en a eu d'autres, hein, des, des, des boîtes de moins d importance, mais voilà, c'est quand même un projet qui intéresse les gros groupes. Et la société qui communique le plus dessus, euh, quand, pour dire je, je revendique de le faire tourner en production, c'est Blablacar, donc, qui a fait pas mal d'articles, qui continue à faire des confs dessus. Voilà, c'est quand même quelque chose qui tourne en prod. Il y a des boîtes de moindre importance qui l'utilisent, hein, typiquement un autre, j'en connais une. Mais euh, voilà, c'est juste pour dire, c'est pas un produit juste pour, euh, pour avoir un concept, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne en prod. Donc les principes de Rockit, c'est quatre grands principes. L'unité d'exécution et le pod. Donc contrairement, donc là l'idée c'est de dire, quand je démarre une, euh, un, un conteneur, je ne démarre pas qu'un conteneur, je démarre un pod. Et l'avantage du pod, c'est comme Kubernetes, c'est de pouvoir démarrer plusieurs conteneurs dans un seul unité d'exécution. L'intérêt de ça, typiquement, c'est de dire bah, euh, j'ai une base de données Redis, euh, je veux déployer une API REST sur cette base de données, bah, je les mets dans le même pod, parce qu'il n'y a pas d'intérêt à les séparer. Donc voilà, c'est une unité d'exécution un petit peu au-dessus du conteneur. La sécurité par défaut, il n'y a aucune. Euh, vraiment, ça, c'est quelque chose, si vous voulez enlever des choses, désactiver de la sécurité, il va falloir faire de manière explicite. Contrairement, bah, voilà, contrairement à certains produits qui vous permettent de lancer sans sécurité et vous rajouter au fur et à mesure, bah, là, c'est l'inverse. Vous démarrez tout de suite avec toute la sécurité. La signature des images, par exemple, ou la, la gestion de SC Linux. La composabilité. Donc là, l'idée, c'est de. Rocket, c'est un CLI. Mais derrière, vous allez pouvoir choisir votre système d'initialisation de conteneurs. Vous allez pouvoir vo choisir votre, votre orchestrateur. Il ne vous impose pas des choses. Vu que l'idée derrière, c'est d'être basé sur des standards ouverts. Donc à la base, c'était sur la norme qui s'appelle APSI, qui est maintenant dépréciée au profit de, de la norme OCI. Donc ça, aussi c'est open, open Container Initiative. Mais voilà, l'idée de Rockit, c'est toujours d'être basé sur des standards ouverts et pas des standards propriétaires pour pouvoir, après, euh, pouvoir être interopérable avec d'autres outils. Le process model de Rockit, c'est aussi une revendication euh, intéressante. C'est de dire, Rockit, c'est un CLI, et vous pouvez directement lancer votre, votre pod sans daemon. Donc là, vous tapez, on fera, dans la démo, je vais le faire, hein, Rockit Run, et vous démarrez votre pod. Pas besoin de, pas besoin de daemon qui tourne. Alors, en l'occurrence, c'était l'une des critiques que CoreOS qu faisait à Docker avant l'1.11. C'était le SPOF que créait le, le Docker Engine. Donc Docker, c'est orienté client serveur, Et donc le serveur, le démon, était le seul, le seul process qui après initialisait tous les conteneurs. Donc maintenant, ça a été résolu comme problème, donc avec conteneur D. Mais voilà, il y a toujours un démon qui tourne, donc c'est toujours un client qui va appeler un démon et après derrière, qui va instancier les conteneurs. L'autre principe, c'est stages. Donc, ce qui est intéressant en fait c'est quand vous démarrez un pod euh, Rockit, c'est que vous avez plusieurs étapes. Donc la première étape, ça va être le setup de, de Rockit. Donc c'est l'exécutable en lui-même. Et donc là vous allez pouvoir directement setup un système de fichiers et, euh, pour que le stage one, donc, le, le démarrage de votre, de votre pod, lui derrière, il va vraiment dire bah je, je suis système je prends ton système de fichiers et je démarre. Et donc on, ça on peut le, le changer avec par exemple un, un, un init qui s'appelle Fly qui est juste un shroot pour faire une conteneurisation légère, ou carrément on peut faire avec du KVM pour avoir une conteneurisation de matériel. Et le stage 2, c'est le démarrage de vos applications. Donc Rockit, c'est juste un outil parmi tant d'autres, donc lui, ça va permettre d'instancier vos, vos pods, et derrière, par exemple, pour construire vos images, vous allez utiliser des outils comme AC Build ou AC Tool, AC Push pour pusher. Digger, c'est un produit de chez Blablacar, donc lui, il va vous permettre de créer des images, des choses comme ça. Euh, KeyCTL, qui va vous permettre de, de télécharger des images depuis euh, Key.io. Et Docker2ACI, vous permet de convertir une image Docker au format euh, APSI. En termes de registry, Key.io est le registry de, euh, de chez CoreOS qui vous permet d'avoir de, des images Docker et euh, des images Rookit. Et AC Server, c'est un projet pour vous héberger les images chez vous. En termes d'orchestration, Rockit est, com est compatible Kubernetes et Nomad. Voilà. Donc c'est parti. Donc là maintenant c'est la démo. Donc pour lancer votre premier pod, donc, vous allez faire un Rockit run. Donc après, derrière, vous donnez un nom d'image. Donc là j'avais créé une petite image au préalable. Et donc là je démarre mon image. Donc, voilà. donc qu'est-ce qui s'est passé Mon Rockit a initialisé un système de fichiers avec des manifestes a délégué ça à mon init de, de, de pod, donc là, c'est système par défaut, et après, il a lancé mon application, mon application a affiché, enfin, c'était juste un print, et appuyé, après, c'est coupé. Et donc, derrière, si je fais rocket list, je retrouve, donc, mon pod, donc, le, le nom, le, son UID, le nom, le nom, que ça a été créé il y a 19 secondes, et que c'est dans l'état euh, exit. Donc ça, c'est une image vraiment donc euh, rocket. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi, démarrer des images Docker. Donc là, va falloir que je rajoute l'option insecure options pour dire bah, désactive la, la vérification de la signature de l'image Docker. Donc c'est pas que les images Docker ne peuvent pas être signées, c'est qu'il ne peut pas, Rockit ne peut pas vérifier la signature. Ensuite, donc on fait run, et après on va dire bah c'est une image Docker, et donc là je vais utiliser euh, le hello world de chez Docker, donc c'est il sait ». Ensuite, je vais lui dire un point d'entrée, donc un un entry point, donc là c'est juste parce que cette image là n'en définit pas, mais si on a déjà un, un défini, je n'ai pas besoin de passer ce paramètre là. Donc là je lui dis bah, exec, et ensuite je peux lui passer des paramètres. Donc voilà, voilà. Et donc là, ce qui s'est passé en plus, c'est que vu qu'il a, qu a vu que c'était une, une image Docker, il a converti mon image Docker à la volée. Pour en faire une image compatible Rockit et il a démarré mon image. Donc, maintenant qu'on a fait ça, on va démarrer une image un peu plus intéressante. Donc là, on va lancer un petit Tomcat. Encore une fois, vu que c'est une image Docker, je désactive la signature. Donc là, je vais démarrer un Tomcat et je vais rajouter l'option d'exposition de port. Donc là, je vais exposer le port 8080 -80 de mon image sur le port 8080 -80 de mon host. Donc voilà, mon, euh, mon Tome 4 démarre, et donc maintenant, si je vais sur mon navigateur, on ne voit pas grand-chose, c'est pas grave. Voilà, donc là, mon Tome 4 a démarré, et euh, sur le port 80, donc là, c'est juste un... j'ai donné un petit alias à mon, à, mon, à ma VM, mais voilà, c'est euh, le port est exposé. Donc petit, petite astuce pour sortir d'une image, hein, contrairement euh, à Docker, on ne peut pas faire CTRL-C, donc là, il faut faire trois fois ctrl dollar pour pouvoir sortir. Donc là, on a démarré une image avec une exposition de port. Maintenant, on va vouloir par exemple rajouter un volume. Donc, pour rappel, un volume, l'intérêt du volume, c'est de pérenniser des données. Euh, pérenniser des données, Parce que dans un, dans un pod, par exemple, bah, le système de fichiers est volatile. Donc, une fois que le, le, système de fichiers, le pod est détruit, le, les fichiers disparaissent. Donc, l'intérêt du volume, c'est de garder des, euh, des fichiers en dehors de ça. Donc là, par exemple, ce que je vais vouloir faire, c'est prendre les logs euh, de mon, de mon Tomcat. Donc, ça va être un petit peu verbeux. Donc là, je vais créer un volume qui s'appelle euh, Logs. Je vais lui dire que c'est un kind host, donc c'est un, un répertoire sur mon, mon host euh, physique. Et derrière, je vais lui dire, bah voilà, c'est dans, dans le répertoire. Oui, je sais, je suis en route, mais <rire> c'est pour éviter de taper sudo tout le temps. Et derrière, je vais faire mon point de montage. Donc, je vais lui dire, bah, prends le volume Logs. Et euh, tu, le mets, euh, tu le mets dans target et tu le mets dans usr-local-tomcat-logs. Donc là, mon tomcat démarre. Donc là, ce que je voulais juste montrer, c'est avoir les logs. Donc là, si je fais mon, je fais un ls sur mon répertoire de logs, voilà. Donc là, là pour, la, pour expliquer, donc mon, mon pod a démarré, mais le point de montage de mes logs a écrit les logs du coup sont, sont mon host. Donc l'avantage c'est que même si j'ai killé mon, mon pod, j'ai quand même les logs de disponibles. Donc c'est intéressant pour les bases de données, pour, euh, voilà, pour des fichiers que vous voulez garder. Donc là, jusqu'à maintenant, j'ai lancé les applications donc, en mode foreground, donc dès que je quittais ma, ma ligne de commande, bah, mon, mon pod euh, se terminait. Donc on va pouvoir le maintenant, je vais vouloir le lancer en mode daemon. Donc avec Docker, il suffit juste de rajouter "-d", pour dire détaché, et il va lancer ça. Donc ce qui est intéressant avec Rocket, c'est que vous allez pouvoir lancer votre pod comme si c'était un vrai service. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser système DRUN, avec un petit slice, voilà. Et donc là, il va démarrer mon Tomcat en mode euh, démon. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, vu que j'ai utilisé des outils standards, et bien maintenant je peux utiliser tous les outils standards pour analyser ce qui s'est passé sur mon conteneur. Donc là, donc ce que je vais faire, par exemple, je peux faire système CTL, statut, sur euh, le... Voilà, sur le service qui vient de me le créer. Et donc, du coup, là, j'ai directement accès à mon service comme si c'était un service système. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit le, tout le système de stages ici. Donc, on retrouve mon stage 1, qui est en fait une image euh, qui est une image avec un système ds spawn. Et derrière, on voit après, derrière qui m'a instancié deux choses, le système de log système et mon tomcat. Et donc, on retrouve après les logs de mon tomcat de manière système. Donc là, on n'applique pas du tout... Rocket, on retombe complètement sur des outils standards Linux. Par exemple, si je fais un PS, euh, si je fais un PS sur euh, Rocket. Ah. ça c'est parce que j'ai fait, fait CTRL échappe. Ça. Donc on voit en fait, le seul référence à Rocket que j'ai, c'est le nom de la machine qui l'a instancié. Il n'y a pas de process, il n'y a pas de daemon Rockit qui tourne. Donc là c'est vraiment intéressant, il n'y a pas le, le principe de démon qui tourne, pour euh, si vous le killez, vous perdez tous vos conteneurs. Donc maintenant qu'on a notre, notre pod qui tourne, bah je vais pouvoir potentiellement aller dedans. Donc là, je vais utiliser la commande... Ah, pardon. Comment il s'appelait ah, voilà. Hop, je vais pouvoir utiliser la commande Hunter, qui va me permettre de rentrer directement dans mon pod. Donc là, vu que j'ai qu'une seule application dans mon pod, il, il, il devine tout de suite que je vais aller dans le Tomcat. Si j'en avais plusieurs, il aurait fallu que je précise, bah là, je vais aller dans celle-là. Et donc là, ce qui est, là je suis dans le, dans le pod. Et donc si je fais USR, local, tomcat, on voit l'arborescence la, de mon tomcat. Ce qui peut être intéressant de faire aussi, c'est de voir les process que voit mon, mon tomcat. Donc là, je vais faire un ps. Voilà. Et donc là, ce qui est intéressant de voir encore, hein, c'est de dire bah, mon, mon PID 1, donc celui qui a initialisé mon pod, bah, si c'est système D, on voit après que le, le PID 1 a initialisé le système de log, et mon Tomcat, okay, qui est euh, voilà. Alors après, ça s'appelle Docker Java Home, c'est parce que c'est le c'est le nom que, que l'image a. Hein. C'est pas c'est pas c'est pas un, un process Docker qui est lancé. Ok. Donc là, j'ai lancé des images. Maintenant, on va pouvoir on va créer une image. Donc pour créer une image, euh, c'est pas très compliqué. En fait, il y a euh, assez build ou assez tool. Moi, j'ai utilisé assez build, donc un petit outil. Et donc c'est pas un DSL à prendre, c'est vraiment juste un outil à appeler en ligne de commande. Donc par exemple je peux faire assez build, hein, et là euh, bah, j'ai accès à, à toutes les commandes après pour construire mon image. Donc mon image ça va être juste un petit serveur Node.js hein, qui va juste être, bah, je crée un serveur qui euh, à chaque fois qu'on l'appelle va, ré va répondre Hello from le hostname et il va écouter sur le port 8000. Et donc pour construire mon image, j'ai fait un petit sh. Bon, je vais recommencer, voilà. Et donc derrière, mon SH, ça va être juste des appels successifs d'AC Donc là, j'ai un begin, un end. Je donne un nom à mon image. Je lui dis, bah, mon image, elle va dépendre d'une autre. Donc là, en l'occurrence, j'ai besoin d'un node.js. Donc là, j'avais euh, uploadé au préalable une, une image sur key.io. Euh, key et derrière, après, je rajoute mon fichier. Je lui dis, le point d'entrée, c'est node. Et j'ai fait un port. Euh, et je lui dis, bah, il y a un port euh, 8000 euh, que tu as besoin d'exposer. Donc derrière, je construis mon image. Voilà. Donc là, on, vu que c'est, j'ai mis tirer tire des bugs, il me, redif, il me précise tout, toutes les opérations qu'il a fait. Et donc derrière, après, je peux directement charger cette image-là dans mon cache local. Donc je vais utiliser encore le insecure parce que je n'ai pas signé mon image. Et là, je peux faire un fetch directement de mon image assis. Discovery failed. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise Bon, c'est pas grave. On peut directement aussi lancer l'image. Donc, donc là, je peux faire directement, Voilà, je peux dire run de mon image, et je vais rajouter un port. Donc là, je l'ai appelé www. Tech. Et j'oublie run. Tech. Voilà. Et mon serveur a démarré. Et donc là, si je vais sur le port 8000 de mon host, et eh ben, ça ne marche pas, c'est la beauté des démos. J'ai mis sur port 8080. J'ai mis sur le port 8080, 80. ça m'arrive une fois sur deux. Voilà. Et donc là, mon image répond. Donc là, jusqu'à maintenant, j'étais sur un seul host. Maintenant, si je veux donc, utiliser le, le, le principe d'orchestration, l'orchestration, ça va me permettre de déployer euh, une image et de l'instancier sur plusieurs hosts sans préciser à chaque fois tourne sur tel host, etc. Donc, on peut utiliser Kubernetes. Donc moi, là, sur mon, sur mon poste, j'ai euh, utilisé un, pro, un projet qui s'appelle Minikube, qui me permet d'instancier un Kubernetes sur mon host. Donc là, il n'y a qu'un seul host, mais bon l'idée derrière, c'est la même, c'est de dire, bah, sur tous les nœuds, tu vas déployer le nombre d'instances que je t'ai demandé. Donc pour faire ça, hein, pour ceux qui ne connaissent pas Kubernetes, c'est du déclaratif. Donc on lui dit, tu me fais un déploiement et tu, euh, tu instancies 6 instances et là, de mon image, donc là pareil que j'ai préalablement uploadé, et donc l'intérêt de ça, c'est que si j'ai 5 euh, nœuds, bah lui il va répartir de manière intelligente les 6 euh, instances sur les 5 nœuds. Et derrière, je vais exposer, euh, je vais exposer le port 8000 de, euh, de mon host. Donc là, pour, euh, pour éviter l'effet démo, je l'avais déjà déployé, il me semble. Donc voilà, en fait, j'ai déjà 6 instances qui tournent. Et donc, l'intérêt, voilà, c'est que je peux appeler mes six instances. Et donc, on voit que là, derrière, bah, j'ai 6 instances de mon, de, mon, de, mon, de mon image qui tournent. Et donc, je ne l'ai pas précisé plus que ça. Donc, pour vous montrer derrière que c'est bien du requit, donc là, je me connecte directement sur ma petite VM où il y a le Kubernetes. Et donc là, si je fais un R, RKTALIST, Hop, bah on retrouve donc les, les images de euh, donc mon image à moi, hein, donc là, mon, mon image à moi, mais on voit aussi les, euh, les images de, du Kubernetes qui tournent sur Rocket. Donc c'est ça qui est intéressant avec Kubernetes, c'est qu'on peut changer de container time, et donc derrière, euh, bah je vous montre forcément une qui a, qui a craché. Mais voilà, l'idée c'est de, de pouvoir faire tourner euh, vos images Rocket directement avec, euh, avec Kubernetes, et euh, de pouvoir orchestrer ça très, très simplement. Donc, pour finir, moi... Je vais vous montrer, je vais vous partager avec mon avis par rapport à ça. Donc, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le process model, donc, qui est vraiment simple. Enfin, on n'est pas en train de dire qu'il bah, voilà, faut absolument un daemon, il faut euh, des nouveaux projets pour, dé, pour démarrer mes, mes conteneurs. Là, l'avantage, c'est qu'on utilise des outils déjà existants, système par exemple, et donc je trouve ça vraiment intelligent. C'est pensé à la Linux, dans le sens où euh, bah, Rockit va faire un, un, un, un, un certain nombre d'opérations, mais bah, très petit, il va le faire bien. Et donc, si vous voulez faire d'autres opérations, bah, il y aura d'autres outils pour le faire. Donc, il y a un aspect monolithique qui est quand même moins important qu'à qu Docker. Le, le fait de faire de la concurrence à Docker, c'est quelque chose quand même relativement important, hein, parce qu'actuellement, Docker, effectivement, est en train de. Enfin, voilà, est à, à, à, vraiment ultra dominant sur le marché des conteneurs. Mais d'avoir de la concurrence, ça permet quand même d'orienter un petit peu les projets. On a vu ce que ça a donné avec Internet Explorer en 1995. Hein, de ne de de pas avoir de concurrence, ça a un peu enfermé le truc. Hein. Le fait d'arriver au CNCF aussi, je pense que ça va donner une ampleur au projet qui actuellement n'y a pas. Voilà, c'est la corollaire avec le premier point négatif que je vois. C'est euh, le fait qu'il a une communauté qui actuellement n'est vraiment pas énorme. Il euh, y a un autre problème aussi, c'est que c'est pas si actif que ça en ce moment. Mais ça bip. <rire> et euh, je trouve que c'est un peu dommage qu'il ne soit pas si actif parce qu'actuellement, il, voilà, il a plein de choses à faire. Et je trouve ça un peu étonnant qu'il ne soit pas actif. Donc je pense que c'est quand même lié au fait qu'il est arrivé dans le CNCF, donc ça a changé la direction du projet. Mais voilà, ça, je pense que ça mériterait de bouger beaucoup plus que ça. Le fait que la norme, la norme sur laquelle est basée Rockit, aussi, le fait qu'elle soit dépréciée, c'est quand même un, un coût au projet. Bah, ils sont quand même intégralement construits autour de cette norme, et là ils sont obligés de tout changer. Donc c'est vraiment pas quelque chose de facile, et donc je, là aussi il y a besoin de beaucoup de travailler. Et le tooling, alors même si l'aspect, voilà, avoir plein de petits outils unitaires pour faire les choses, moi je trouve ça vraiment intéressant. Bah, le problème, c'est qu'actuellement, euh, honnêtement, euh, l'outillage, euh, il n'est pas à la hauteur sur certains trucs. Par exemple, je, je citais assez push qui permet de pousser des images Rockit sur un registre distant. Bah, c'est un projet, par exemple, qui a 10 commits euh, sur GitHub. Quoi. Donc, euh, juste pour dire, il y, y a besoin de créer des choses. Après, c'est des normes ouvertes, donc vous pouvez très bien créer vous-même les outils. Mais euh, voilà, on n'est on est pas encore dans un, dans un écosystème, vraiment, euh, il vous prend par la main et vous pouvez tout faire directement avec ce qui est, ce qui est déjà existant. Donc, qu'est-ce qui va arriver sur ce projet-là Le premier point, ça va être la, la compatibilité totale avec Kubernetes. Donc, le, le CTO de CoreOS, là, a, a fait un petit talk donc, au moment de l'arrivée du projet sur, au CNCF. Il disait que Kubernetes a 89 points de compliance pour dire, bah, « Voilà, votre runtime de conteneur, il, euh, il est compatible avec Kubernetes. » Ils en sont à 84 sur 89. Et ils disent les, ils, donc, ils parlent des cinq derniers points qui est assez complexe à résoudre. Et voilà, c'est leur priorité, vraiment, c'est vraiment d'être 100% compatible avec Kubernetes. Le, le deuxième point, après, ça va être passer sur OCI, donc la nouvelle norme des, euh, des conteneurs. Et ça, à mon avis, ça va être un énorme boulot de leur part. Et surtout qu'ils ont des clients en production actuellement, donc ils ne peuvent pas se permettre de faire un wipe total du projet recommencer à zéro. Il y a besoin de garder la rétrocompatibilité. Et OCI et APSI sont vraiment deux normes complètement différentes, donc ça va demander beaucoup, beaucoup de travail. Et le dernier, bah forcément, c'est une fois que CI est stabilisé, donc est bien implémenté dans le projet, il va y avoir toute une phase de enlever APSI du projet. Donc voilà, il y a plein, plein de choses à faire. Honnêtement, je pense que c'est un projet qui est, même s'il va bientôt avoir 3 ans, il est encore au début. Et euh, l'arrivée au CNCF va vraiment, je pense, va vraiment bousculer les choses et il mérite vraiment d'être connu. Donc euh, bah, j'espère que bah, voilà, ce que je vous ai montré très rapidement, bah, ça vous permet de, on me permettra de vous lancer et éventuellement au moins de tester chez vous le projet pour après en parler autour de vous pour que bah, le projet potentiellement prenne plus d'ampleur que ce qu'il n'a actuellement, ce que je pense vraiment qu'il qu mérite, même si pour l'instant Docker est ultra prédominant. Voilà, merci. J'ai le temps pour une question. Alors il y a nomade, mais mesos je ne sais pas. Par contre, ils ont surtout communiqué autour de nomade, mais je pense qu'effectivement mesos devrait, euh, devrait pouvoir, euh, vu que mesos c'est beaucoup plus généraliste, il euh, n'y a pas de raison qu'il le fasse. De derrière. Hum? De de <rire> bah oui, c'est quand même quelque chose de vraiment intéressant. Bon, bah, n'hésitez pas hein, si vous avez des questions après. Merci.